Reine d'Ashara, le problème c'est que les nagas euh, me paraissent pas incroyables. J'ai envie de la jouer mais les, les nagas me paraissent pas spécialement incroyables. Ah, mon commandant préféré. Je suis prêt, c'est quand vous voulez. Euh, Est-ce que micro ça aide ça Oui et non. Y'a quoi qui est bien en taverne 1 On peut rester taverne 1 avec ça Le, le dragon il est important, dragon taverne 2. Ah putain, il a pas les dragons, pétard pardon. Excusez. On va prendre ça, c'est classique. Le dragon 3-2 qui donne de l'attaque à tous ceux qui ont moins de lui. Il est un, il, je pense qu'il est intéressant avec la Shara. Après, euh, ouais, bon de toute façon c'est un truc qui se fait naturellement. Je pense qu'il ne faut pas trop le forcer. En taverne 1, t'as le Undead 5-5. Ouais, le Undead est pas mal, c'est vrai. Ça, c'est pas mal aussi. Mais bon, là, on va, on va dans une strat classique. Sachant qu'il y a quand même des naga taverne 2, hein, genre la 2-5. Euh, si on arrive à trop lui trouver de l'attaque, ça peut être cool. Ouais, avec un sort sorcellerie ça peut être vraiment bien. Ça va être quel rating pour être top 16 ça, Je sais pas, c'est dans deux semaines. Ça, je ne sais pas. Déjà, dans, dans une semaine dix jours, ça va... <rire> Globalement, il va commencer à y avoir des, des, des plafonds, des petits plafonds. Des zones de résistance, appelons ça comme ça plutôt. Là, c'est vrai que pour le moment, plus tu joues, plus tu montes. Forcément. Fais premier, t'as 300. Fais dernier, euh, tu fais moins 30 ou moins 40. Donc euh, forcément, tu vas prendre beaucoup. Ah. Que tout se passe bien Ça c'est 9 pv, c'est pas 9 d'attaque. Et en vrai ça reste une bonne carte, hein. franchement. Prochain tour, il faudra acheter 2 créa, donc évidemment, mais en garder une en main pour profiter de le flûtiste. 8K, tout le monde y sera facilement. Pas, fa pas facilement, mais on va dire que à partir de 7000, je pense que ça va commencer ça ça va commencer un petit peu à, à être évident. quoi Je pense que si 7000, euh, tu peux faire euh, des, des, des sessions où tu vas pas gagner. Hein. Il faut pas se concentrer sur le classement. Il faut se concentrer sur la progression. Ça, c'est la clé. Donc là, on va garder un truc en main. Genre, on va garder le frappeur en main. Ou lui en main. Oh, le frappeur. Il est censé up normalement Prends le naga ou le 5-5 bah, Normalement on est censé plutôt prendre le 5-5 par rapport au pouvoir je dirais bon, En plus l'avantage c'est 1 4 franchement on board ça apporte rien donc euh, autant le garder là Donc ouais c'est important de se concentrer sur la progression on s'en fout de gagner perdre euh, des rangs faut vraiment essayer de comprendre ce qui se passe. En fait, la compréhension derrière, bah, c'est beaucoup plus facile. Si tu comprends le jeu, ton classement, il va, le classement que tu souhaiteras, tu vas forcément y arriver. Ah zut. Une sacrée game nulle lui hein. Oh! C'est bien tout ça. ça aussi, c'est bien en vrai. Ça bon. d'abord? Un d'attaque plutôt, hein, ouais. T'as combien de trophées, l'affiche De trophées euh, en quel, Sur quel sport Parce que du judo, j'en ai fait qu'un an quand j'étais petit. Et de l'escrime, j'en ai fait que six mois. Donc, j'ai malheureusement pas de trophées sur ces, sur ces jeux-là. Euh, ça, c'est gros quand même, les deux. 5-5. Hein. Non, mais il faut, faut respecter la, la, la, le up. 2 15 <rire> On, euh, 15 2 c'est possible non <rire> Moi ça m'arrangerait avec le pouvoir à vrai dire. Une remontée est encore possible. Easy. Easy de 15. C'est pas très bon quand on n'a pas de râle d'agonie. faut garder une carte en main pour lui. Prendre des pièces Écoutez, on va booster deux frappes Et franchement c'est pas mal le booster des deux, deux frappeurs là. C'est juste que je suis en train de me dire que notre pouvoir on va jamais l'utiliser Ou alors on va l'utiliser que pour euh... Ouais non pour rien en fait Et c'est pas très grave Merci euh, I'm Axe. merci beaucoup, bienvenue, merci pour le soutien et euh, bonne journée aussi. Plus que 9 <rire> <rire> C'est incroyable Tour 6, on n'a même pas le pouvoir quoi. Quelle tristesse Oh, c'est fort ça. Ça tient. Pas large. Le problème, c'est que c'est un peu gavé en pièces. Il s'est un peu gavé en tout. Yo, le fish, en un mot, t'en penses quoi de ce patch C'est pas évident comme question. Vos ont Attendez. C'est dommage ça, on n'a pas de crédit de guerre. C'est même dommage pour un, un jeu de murloc. Ça, ça me plaît ça. On l'achète quand même On le garde en main Oh oui ou. euh, En deux mots si tu préfères euh, ouais mais c'est pas évident, mais je dirais ma réponse est, euh, deux petits points, euh, en un mot, mot, en deux mots, mot, mot. Peux pas, Je peux pas mieux faire. <rire> pour ceux qui ont la ref. Et pour ceux qui l'ont pas, bah, tant pis pour vous. Jouez à Fortnite et faites pas chier. Acheter des V-Bucks. Des v merci Tortueur du 84, merci beaucoup. Merci pour le soutien. Il y a, y a un truc qui me déplaît dans dans le Murloc 6-3, c'est quand il attaque, il fait un bruit de paix. Et. Euh, moi, je trouve ça dégueulasse. Après ça, je... c'est vrai que les gens, ils aiment bien péter et tout. En vrai, c'est vrai, hein, les gens ils... les gens aiment bien péter. Je sais pas pourquoi, c'est un truc, euh, les gens, ils sont contents de péter. Il y en a, ils pètent et ils, sont... ils se marrent. C'est vrai que c'est drôle en vrai, mais... Continuez Mais, mais c'est drôle quand, quand t'entends quelqu'un, mais parfois il y en a, ils pètent et ils se marrent eux-mêmes. Et je crois que c'est lui, un... euh, lui qui fait un bruit. Il est où Je crois que c'est lui qui fait un bruit. ou un truc comme ça. Un autre no joke, hein. Je sais pas si c'est le flûtiste allègre ou c'est le plonge aileron. Mais bref, moi je trouve ça dégueu. Alors, focus. Franchement, on est bien à ce qu'on reste. Non, mais déjà on fait ça. Comme ça on fait pouvoir. 4 plus 4 oh, Non, plutôt ça. On voit un deuxième flûtiste, Je suis pas choqué par cette idée. Murloc, murloc, murloc, murloc. J'ai l'impression qu'il y a que du murloc on board. C'était. Que vous avez une chance de je sais en fait la question c'est aurais-je la tempo la 11 35 elle est hyper intéressante je pense que j'aurai la tempo parce que là je peux avoir double bras au prochain enfin euh, dans deux tours quoi c'est pas le problème Je pète et je dirige l'odeur sur mon épouse. Elle m'aime vraiment pour rester. Bah ouais, mais c'est ça ce que je disais. C'est que les gens, ils aiment péter, mais ils trouvent que c'est quelque chose de rigolo. Alors que le P, c'est dégueulasse, franchement. Mais ça se fait pas. Moi, je... Enfin, je sais pas, mais moi, je trouve ça honteux. <rire> non, vous êtes en Je me marre, là, mais en vrai, je trouve ça... Ça vraiment honteux. Là il faudrait le garder. Je pense qu'on va les virer hein. eux on va les virer bah En vrai on joue pas beaucoup de Murloc. Ouais. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Parce que aimes, tu aimes être focus et pas dissiper. <rire> ouais. Oh ouais, elle compte. C'est une blague qui compte. Perso, je pète directement sur mes collègues dès que j'en ai en stock. Mais vous voyez ça, par exemple. Et ça, euh, ça c'est un problème quand même. <rire> en vrai, on se marre. Mais c'est hyper grave, franchement. Par exemple... Ça veut dire que le. Enfin pour toi c'est un truc. Euh... C'est comme une blague. Un P c'est comme une blague. C'est comme si tu vas avoir un collègue et tu lui fais une blague de Toto. Toi tu lui pètes dessus. Enfin lui, en fait tu respectes pas, mais c'est comme si tu violais quelqu'un en fait. En fait tu violes les gens avec tes p. <rire> non, ça se fait vraiment pas. Franchement je vais sûrement appeler la police à la fin du live. Déjà, je vais te noter sur mon death note. Comme ça je mets ma cuirasse du et je vais te traquer. Euh. Là j'ai mis une petite croix dans mon cahier. C'est vrai que c'est toi. Exagération moi Jamais. <rire> Je suis pas comme ça. Est-ce que tout se passe bien Ville de, de lumière. quont ils fait de moi de Le Vire, lui hein. il y a les lm hein. la brande dorée derrière fait pour progresser en bg je viens de débuter euh, il faut jouer il faut jouer jouer jouer et demander voir tes erreurs et demander euh, comment les réparer comment progresser il ne faut pas le vrai nom pour le death note euh, ça, moi j'ai mis connard là mais <rire> monsieur connard ça marche aussi hein. que fait mon murloc de 15 il donne 9 pv un serviteur dans la main tu risques de, de, de, de tu risques pas de tuer un paquet de monde en mettant juste connard euh, là seulement les connards en vrai Alors, un paquet de monde mais elle si grave franchement dans enfin, 20 secondes j'ai un brin doré mais c'est vrai que Bran ça marche beaucoup moins maintenant avec Murloc Enfin c'est plutôt que Murloc n'a beaucoup moins besoin de Bran Et j'ai même envie de dire que peut-être que Murloc est meilleur sans Bran qu'avec Bran Vous voyez là on veut jouer avec Bran mais finalement on a dû virer les... celui qui booste de la main Après ça on s'en fout hein, du Crépitant mais... D'ailleurs en vrai on aurait pu le virer pour Je sais pas Je me dis Crépitant avec Bran doré ça peut être strong hein, franchement pas obligé de jouer full Murloc non plus Si on passe on est bien. Il a pas de board lui, c'est bizarre. Enfin moi j'ai pas du tout de board mais lui il a pas l'air d'avoir un board très fort non plus. Aïsse. On est tour 10 quand même hein. Franchement il a vraiment un board qui est super faible pour un tour 10 lui hein. En t'excluant euh, Moi je suis un gros connard Je suis pas un connard c'est bon. Ont vraiment tout donné. Oh oh vous passez à la vitesse supérieure c'est les secrets que nous avons encore à découvrir. L'Elem. Super non Engagez une recrue tant que vous le pouvez. heure de perdu une pièce d'or de gagner J'ai hésité à mettre le trouble l'œil mais je savais pas quoi virer. En fait je me suis dit si. Enfin. J'ai pas de cri de guerre quoi sur mon board. Je peux pas virer ça. Ah si je pourrais peut-être virer lui mais.. J'avoue que j'ai franchement hésité. Ouais c'est pas évident C'est pas évident. Bon travail. Continuez sur votre lancée. Ça c'est gros. Bah en vrai sur... sur lui quand même. Bah ça, ça peut peut-être virer hein. Ça fait pas des trucs dingos hein. ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Tyrmidone, c'est pas mal avec ça. Ok, j'ai le play je crois, j'ai le play, ne pas non plus. ouais ouais mais j'ai le play Bobby, voilà t'inquiète pas mon petit Bobby, ça va bien se passer, ok super, c'est à gauche hein, Après, ça c'est pas mal 9,42, mais. Allez, faudrait virer lui. Je crois que c'est ok Comme je dis toujours, il faut voir les choses en vrai. Ouais, ça me plaît ça. Je crois qu'on va plutôt partir en ménagerie. J'ai l'impression que murloc pur, ça marche plus avec Bran. Même avec Bran doré. Je pense qu'il faut ménagerie avec Bran doré maintenant. Parce il y a trop de murloc ral d'agonie en fait. La majorité des murlocs ils ont plus de crit de guerre Ouais je pense que ce sera plus intéressant de faire une compo comme ça un peu ménagerie Avec ça comme slot qui peut dégager et ouais j'aime bien ça En fait elle est intéressante cette game parce que vous voyez on... Alors c'est pas parfait ce que l'on fait mais ça va nous servir Le raisonnement il va nous servir pour les games suivantes La prochaine fois qu'on sera dans un spot assez similaire On saura On saura comment, euh, comment faire On va rester comme ça. C'est cool ça et ça. Le serviteur à gauche. Ça le fait trois fois lui, à la fin du tour. Salut sheet 57 est-ce que tu abandonnes Marvel Snap Tu abandonnes, t'as oublié le S à abandonne parce que c'est tu, tu vois. Euh, il abandonne sans S, tu abandonnes, tu, euh, tu es euh, ES par exemple, tu vois. Tu es un con par exemple. <rire> Donc euh, petite erreur. Pourquoi euh, est-ce que tu dis tu abandonnes Marvel Snap est-ce que c'est le petit jeu des, vieux, des, des viewers Quand un streamer joue à un jeu, on part du principe qu'il ne joue plus aux autres jeux. Donc pour l'énerver, on dit un truc de ce style-là. Genre, euh, quand je joue à Marvel Snap, vous me dites, certains d'entre vous, tu abandonnes BG. Quand je joue à BG, vous dites, tu abandonnes Hearthstone. Parfois, tu abandonnes Marvel Snap. Dans ce cas-là, si c'est un petit jeu rigolo, abonne-toi au moins. Tu vois, comme ça, ça passe un petit peu mieux. Voilà, t'es même pas abonné. C'est-à-dire que t'es pas abonné et en plus tu fais preuve, selon moi, de véhémence. Cordialement. La direction. Ouais, là on n'améliore pas contre le, le mort, je pense. Ok. Bon, est-ce que ça va aller au bout ça Je suis pas certain. Vous êtes en tête. Dans la poche. Par contre, ça fait chier que ça booste lui. Je suis pauvre. Ah, bah dans ce cas-là, ne sois pas agressif. Il avait vraiment avoir tout nul, hein. Franchement, hein. On, peut, on peut faire la finale, là. Ouais. Let's go. Oh, c'est bien ça. C'est super. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Oh lolo lolo, Un serviteur de perdu, une pièce d'or de Ça rigole pas, là.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 d'avoir réussi à jouer ménagerie et en plus d'avoir d'avoir utilisé, <rire> j'ai même pas fait exprès presque, d'avoir d'être arrivé à utiliser ce crépitant qui s'est fait booster parce qu'on savait pas où quoi faire avec. Bah finalement, ouais franchement, elle est elle est trop bizarre cette game. Elle est trop trop trop bizarre. Mais voyez, on arrive à faire top 2 alors qu'on a théorisé dans cette game. On n'est pas allé naturellement vers cette compo, on a dû faire des erreurs, rectifier grâce à ce qu'on faisait mal. Pour mieux faire au tour d'après. Et en fait on a fait que rectifier rectifier. Et à la fin on arrive quand même en, en demi. Enfin en finale. Donc en fait c'est genre de game où. Si à la place de faire des erreurs et rectifier. Tu fais directement le bon play. En fait tu roules totalement sur le lobby. Merci à Stico pour le soutien. Merci beaucoup. Oh, c'est beau hein. Et putain c'est pas mal contre euh, Titus. C'est bien tapé. Bah, c'est super bien tapé parce que là il en a qu'un. Non Quoique. Quoique. Oui, pas Oh putain il a l'hyroïde. Ça va. Je veux pas le tuer, par contre, euh... ouais, il va être chiant lui par contre, hein. c'est clair, c'est clair, le scaling est relou, hein. le scaling est très très très très relou, hein. après le nôtre aussi il est fort, hein. on n'est pas loin, hein. on n'est pas loin, ok. Oh, ça c'est beau Waouh Ça fait pas plaisanter, ça c'est pas mal hein On a un vrai vrai vrai euh, snowball hein ah, j'ai deux d'armure encore, j'ai même pas fait gaffe T'as pas eu l'impression de rouler sur le lobby malgré les erreurs Ah bah l'un n'empêche pas l'autre Et c'est ça qui est bien C'est que mes erreurs ont pas eu d'impact parce que j'ai pu les rectifier très vite mais j'ai quand même fait plein d'erreurs. Mais en vrai ce sont des erreurs qui sont très très importantes. On est obligé de les faire et surtout le problème c'est que c'est le genre d'erreur où parfois on va les faire 3, 4, 5, 10 fois et on va pas savoir les comprendre. En fait c'est ça la clé de la progression, c'est comprendre ses erreurs le plus vite possible. Parfois il faut qu'on fasse 10 fois la même game et parfois une fois ça suffit. Là une fois ça a suffi. Alors je vais peut-être pas gagner ce lobby, hein. c'est pas encore fait hein, mais on est pas mal déjà. Oh il a pas le... la place pour le hip hop. let's go. Merci Tidani pour le soutien, merci beaucoup. Euh, non, on va perdre là, hein, je pense. Et ok. Dynamiteur, vous pensez Moi je, vais, je pense que je vais continuer à stater. Hein. En fait si j'arrive à tripler Myrmidon il touche plus terre Je pense hein Le crépitant j'aurais dû le mettre first mais bon Nice ah, pas En vrai c'est pas dérangeant Je fais la gueule mais en vrai euh, c'est la créature la plus faible C'est bon ça Là on est pas mal on a bien démarré c'est parfait il y a un leroy qui est un peu fait de couille mais il, a, il attaque pas tout de suite j'ai le temps de value avant super oh non Ouais ah, il faut dynamiteur ou ça au pire, c'est clair. J'abandonne le Myrmidon ou pas J'en fous dans de la stat, il a des, plein de poisons. Et lui Ah merde Je croyais que c'était le camouflage Putain je suis bêta Je crois que c'était le camouflage Ah il faut, il faut avoir le crépitant au début Boom Boom De toute façon, on fait un peu le ménage Père Et lui Il fait des, des, des gros dégâts lui. Ouais. Let's go Là, c'est bon, là, normalement. Pff, encore un Leroy sérieux. Oh, non Et là, on peut mourir, là, en vrai. Hein. En vrai, on est toujours devant, mais... Que... Oh, non Et lui, il a jamais le, le dynamiteur, sérieux. Ah, c'est tellement frustrant. Ah, il va gagner, hein. C'est honteux. Honteux, franchement. C'est vraiment honteux, hein. qui promet. L'important, c'est de jouer des serviteurs. Ça, ah, bien joué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement là j'ai tout donné hein. Je peux pas plus donner là Je suis ultra devant là franchement je suis ultra devant Faut juste pas qu'il ait euh, 3 heroi comme tout à l'heure Là on est autour combien Euh 18 Ah c'est bon. Merci Larson 972 pour le prime. Merci beaucoup. Merci, merci de ton aide. Elle est belle cette game, hein, franchement. Ménagerie à Chara quoi. Ouais, elle est vraiment jolie cette partie. Très très très très très très propre. Et les deux cas.